Que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux, notamment un entretien offert, un entretien découverte avec un coach de mon équipe. Et avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et penser à les commenter, les partager pour pouvoir bah, si ça vous aide, ça peut aussi en aider d'autres. Donc le rôle de la douleur en sport, c'est une question que l'on m'a posée. Je vais tenter d'y répondre. Alors attention, je suis pas spécialiste médical, donc. Tout ça, ça va être que des conseils par rapport à mon expérience et, euh, et, et à mes formations et euh, à ce que j'ai pu observer sur le terrain. Mais attention, ça n'a rien euh, de valable scientifiquement. Donc c'est juste du conseil qui est à prendre euh, ou à laisser. Mais juste pour avoir un angle de vue différent de quelqu'un qui travaille souvent avec des sportifs et qui était également sportif de haut niveau. Donc, la douleur dans le sport. Le rôle de la douleur dans le sport, bah, c'est important de voir que... La douleur est simplement déjà une perception, ok La douleur est une perception, et donc cette perception-là, eh bien, elle va entraîner des décisions et des actions. Et donc, pendant cette perception, qu'est-ce qu'on peut faire On a la douleur qui arrive, donc la douleur, c'est simplement euh, la... on, on commence à remarquer qu'il y a quelque chose qui va mal dans le corps, au niveau vraiment chimique, c'est de la substance P qui est dégagée, qui est, on va dire, l'hormone de la douleur, schématiquement. Donc ensuite, à un moment donné, il y a la substance P qui devient tellement forte que le cerveau en prend conscience et donc on se dit, aïe, on a mal. Donc de la substance P, il y en a en permanence qui se dégage dans le corps, mais à un moment donné, il y a la dose qui devient un peu plus haute et donc qui nous fait réagir. Et donc en fonction des personnes, en fonction du moment, faut se dire, ok, la douleur c'est quoi La douleur c'est un feedback. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un messager. En fonction de ça, je peux choisir en fait. Je peux me dire, ok. Là, la douleur que j'ai, admettons que je suis en train de courir, je sens qu'il y a une douleur. Je me connais assez. Est-ce qu'en fonction de cette douleur-là, quelle est la, la meilleure chose à faire Est-ce que je peux me dépasser, la transcender et aller plus loin et donc me dépasser et finir la compétition parce que c'est peut-être la dernière compétition de, de l'année et je suis prêt à payer le prix de derrière avoir du temps pour récupérer Ou alors, à un moment donné aussi, bah, chez les athlètes, c'est vrai qu'on veut tout le temps, euh, on veut souvent en tout cas, euh, dépasser la douleur au risque de, de saccager le corps, là c'est important aussi d'avoir la notion de se dire Ok, bah là j'ai mal là. Si je force, ça peut-être pas être un mois, mais six mois ou un an d'arrêt, et là ça va faire très mal. Là en disant ça, je pense à un, à un sportif qui voulait absolument s'accrocher pour les Jeux Olympiques, il les avait déjà fait plusieurs fois, les Jeux Olympiques, et finalement en fait bah, il continuait, et continuait alors qu'il avait mal, la blessure elle continuait de s'aggraver. Du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, bah justement avec les fameuses dépolarisations des objectifs il a vu que fouah, en fait c'est pas grave si je fais pas les jo euh, là bas il ya autre chose qui se présente à moi euh, dans ma vie je peux je peux profiter de ma famille je peux profiter de, de tellement de choses que c'est ok et du coup il a pris la décision de se dire bah, tu sais quoi c'est pas grave pour les jeux on verra ça plus tard et du coup il a pu se remettre de ça mais euh, mais du coup ce qui est important c'est que plus il continuait plus la blessure se creusait et en fait dans, avec le recul dit mais encore heureux que fait déjà ce je j'aurais même pas passé pour aller au jeu euh, et du coup j'aurais été encore plus déçu et je me serais encore plus esquinté et si j'étais allé au jeu dans cet dans cet état là j'aurais même pas parfait et ça aurait fait très très mal parce que derrière c'était peut-être le restant de ma carrière que j'aurais mis euh, que j'aurais mis euh, en l'air juste pour cette blessure donc là en fait le fait qu'il s'arrête. Ok, ben bah non, il y a la sagesse à un moment qui est là. Je vais pouvoir bien récupérer et je vais pouvoir bah, aller sur du plus long terme. Et si une autre compétition plus tard m'intéresse, bah, je vais reprendre. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait en ce moment et c'est la grève de voir ses photos avec le sourire euh, ou alors continuer et tout ça en, en allant se blesser bêtement. Donc, le rôle de la douleur dans le sport, prenez la douleur comme un feedback et en fonction de ça, il ayez la sagesse de dire Ok, là je peux transcender, je peux y aller et même si j'ai mal, bah, c'est ok en fait, je suis prêt à payer le prix. Soit non, euh, c'est bon, je préfère m'arrêter là récupérer deux semaines ou trois semaines plutôt que pendant six mois un an et quitte à même mettre la carrière en vrac rappelez-vous hein, quand vous faites quelque chose par peur qu'il vous arrive ça bah souvent la peur arrive alors que quand vous êtes détaché de bah voilà là je m'arrête et je sais que tout sera bien bah, les choses peuvent se remettre plus rapidement dans l'ordre